Alors moi je m'appelle Mireille et donc je suis bénévole au Picoulet et par ailleurs je travaille encore et je, je suis enseignant-chercheur à l'université. Je suis dans le quartier depuis un moment maintenant et j'ai un travail qui me laisse un peu de temps et j'avais envie de donner à peu ce temps aux autres, mais je ne savais pas comment. Par ailleurs, je suis quelqu'un qui me balade volontiers dans mon quartier, et un jour, je descendais la rue de la fontaine au roi où nous nous trouvons, et j'ai vu ce café qui n'était pas encore aussi euh, attrayant que cela, mais il y avait du monde, il y avait de la lumière, et je suis rentrée pour voir ce qui s'y faisait. Et c'est ainsi mes premiers pas au Picoulet ont été, euh, en fait, une balade de voisinage. Étant donné que euh, j'enseigne je euh, le français, la linguistique française. On m'a proposé d'enseigner, de faire de, de l'enseignement de français dans ce qu'on appelle les ateliers sociaux de linguistique. Et bon, j'ai dit qu'en tant que, déjà, professeur, j'avais envie de faire autre chose. Donc, euh, j'ai dit, pourquoi pas écrivain public Je ne savais pas du tout ce que c'était, sinon qu'on aidait les gens à faire des lettres. Et au début, j'ai euh, assisté quelqu'un qui était déjà écrivain public. J'ai vu comment... Ça se faisait, et après je me suis mis devant un ordinateur et j'ai reçu les gens. Alors il y a deux choses pour moi, c'est euh, leur donner une réponse claire, précise sur leur demande. Parfois c'est tout simplement euh, les recevoir, euh, on sent parfois des, des personnes qui ont simplement voilà. besoin de parler. Ou qui, qui, qui ont simplement besoin que quelqu'un leur dise bonjour et leur sourit. Je les fais parler de euh, ce qu'ils vivent, euh, et il y a un moment euh, on va dire, humain qui s'instaure. Et tant pis si la lettre n'est pas utile, mais ils sont contents parce qu'on les a reçus et ils étaient des êtres humains comme toi et moi et on a pu échanger un moment. C'est aussi la richesse tout simplement de l'échange. Je rencontre euh, les gens de mon propre quartier et ça m'ouvre aussi à, euh, euh, aux problématiques sociales, culturelles, euh, des étrangers euh, pas toujours bien intégrés ou des Français venant de l'étranger et puis euh, j'ai l'impression de pouvoir leur apporter quelque chose et eux aussi en retour. Ouais, ça m'ouvre euh, quant à la vision euh, que je peux avoir euh, de la société. Elle n'est pas simplement théorique, elle n'est pas simplement journalistique, elle n'est pas ce que j'entends à la télé ou à la, euh, ou à la radio, elle est ce que je peux vivre dans la limite de mes moyens et de mes disponibilités. D'abord on est dans un lieu qui est assez accueillant, on peut venir boire un verre, discuter avec les gens, c'est pas cher ici de boire à un pot. Et puis, les, il y a une diversité d'activités. Je pense que chacun peut apporter euh, quelque chose à, dans un domaine ou un autre. Et c'est euh, donner de son temps dans ce qu'on peut appeler la fraternité, l'échange et l'ouverture euh, un peu sur le monde. Voilà. Chacun a quelque chose à apporter à la société.